Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, on va parler avec Guillaume Charbonneau. Guillaume est le coureur qui a traversé la Diagonale de France. Alors, c'est la Diagonale de France, c'est une épreuve qu'il s'est inventée. C'est un traversée de la France par les deux villes les plus éloignées, donc Ports-Spoder en Bretagne et Menton dans le sud-est de la France, tout près de Nice. Et euh, Guillaume a fait cette traversée-là en 25 jours, donc c'est quelqu'un qui est, on ne peut pas dire que ce soit un débutant dans lultra trail euh, Bonjour Guillaume, est-ce que tu peux te présenter à, aux auditeurs s'il te plaît Alors bonjour, donc, je m'appelle Guillaume Charbonneau, je suis éducateur sportif depuis peu, parce que j'ai fait une formation euh, que j'ai bouclée il y a quelques mois d'un an. J'étais auparavant responsable commercial puis commerçant et je suis effectivement coureur à pied. Alors, ultra trailer, effectivement, c'est ma passion depuis plusieurs années, même s'il m'arrive de courir des petites distances. Euh, je cours sur la route et beaucoup quand même hors sentier, enfin hors route plutôt, en sentier. Euh, et ma spécialité, ça reste la moyenne montagne. Je ne suis pas un montagnard. Euh, J'aime bien euh, des massifs comme on peut trouver euh, et ben dans le massif central, justement, euh, ou dans le sud-est de la France. Voilà. Et même en Bretagne, j'ai découvert qu'il y avait quand même du relief. Mmh. C'est vrai qu'on donc... a, a les monts d'arrêt, on a le Ménésum qui culmine à 330 mètres de, de hauteur. Oui, mais c'est jamais plat. Non, non, non. Mais c'est vrai que j'ai découvert euh, de, depuis peu les monts d'arrêt. Et c'est euh, pourtant, euh, j'habite juste à côté, mais euh, c'est vrai qu'on a, on a, on a la chance d'avoir un terrain de jeu qui est formidable en Bretagne. Je ne le répéterai jamais assez. Euh, du coup, alors aujourd'hui, euh, de quoi on va parler avec, euh, avec Guillaume Eh bien, on va évoquer euh, la, la préparation de, mentale qu'il a, qu a utilisée pour... Euh, pour parcourir cette Diagonale de France, on va aussi parler de sa reconversion, parce que c'est euh, quelque chose aussi qui, euh, qui euh, anime sa vie en, en ce moment. Et puis, on verra les, euh, les trucs et astuces euh, d'Ultra Trailer de Guillaume, parce que, on, bon, quand même, comme je disais en introduction, quand même, euh, tu es quand même quelqu'un qui a, qui a beaucoup d'expérience dans, dans l'Ultra trail et avec euh, notamment finisher de la Diagonale des Fous, et également trois fois finisher du Marathon des Sables, euh, et euh, tout un tas d'autres ultra-trails, euh, évidemment, parce que c'est une pratique d'ultra l'ultra-trail que tu fais depuis combien de temps Alors, mon premier ultra-trail, euh, c'est 2008. Euh, 2000, euh, 2008, oui, c'est ça. Euh, et le plus gros, le premier gros vraiment ultra-trail, c'est le Marathon des Sables 2009, en fait, que j'ai euh, effectué en m'inscrivant vraiment sur un coup de tête. Comme souvent on le fait d'ailleurs, hein, et c'est toujours euh, ma façon de fonctionner. Je fonctionne euh, beaucoup euh, au dernier moment. Euh, là, je, je vois sur Facebook, sur Instagram ou ailleurs, les euh, plannings de, de, de tous les coureurs, euh, trailers, euh, 2020 s'afficher, alors les courses que je ferai, les courses que je ne ferai pas, euh, la bagarre sur euh, l'UTMB, il faut le faire, faut pas le faire. Euh, moi, j'ai encore euh, zéro course d'affiché, je ne sais pas ce que je vais faire en 2020, c'est ma façon de fonctionner et, et je m'emporte aussi bien comme ça, au feeling. Bah, c'est vrai que dans le précédent échange que j'ai réalisé sur cette chaîne avec euh, avec Antoine Guillon, euh, on avait discuté de ce de ce changement de de la pratique du trail et de l'ultra trail. Bah, c'est vrai que du coup c'est quelque chose comme tu as commencé la pratique en 2008, bon, ça fait déjà 12 ans. Le trail c'est quand même un sport qui se popularise énormément. Tu as du coup connu en fait cette cette précédente euh, bah, façon de faire, de de s'inscrire plutôt au dernier moment, de pas trop préparer sa saison et puis de pouvoir aller sur des, des, des épreuves qui sont qui sont mythiques sans forcément les les 'inscrire un an à l'avance et, et c'est vrai que ça, ça change ça du coup maintenant et toi comment tu vois ce changement de bah de, de pratique ça te, ça te fait un peu peur pour la pratique ça te, ça te désole un peu ça te au contraireaccueil oui, ça... je, je, voilà je je ne suis pas une façon de courir, je ne suis pas une façon de, de pratiquer le trail et encore moins l'ultra-trail. Il y a autant de coureurs que de, de façons de faire. <cười> Maintenant, je, reçois, je rejoins complètement Antoine Guyon sur euh, l'évolution <cười> et je reprends une phrase qu'il a, qu a dite, grosso modo c'est qu'il avait, euh, qu avait commencé le trail. Pour échapper un petit peu aux contraintes euh, de notre société, et que bah, aujourd'hui la société a repris euh, le trail à son compte et qu'on a fait des trailers, des consommateurs. Et c'est un peu euh, une problématique qu'on retrouve euh, sur trail et sur ultra-trail <coughs> où l'équipement euh, est devenu euh, quelque chose de, de, de fondamental dans, le, dans la préparation et qui, à mon sens, est beaucoup trop important. Pour ma part, je fais partie d'un team, le team Terre de Running euh, qui est initié en Côte d'Or. Euh, je suis plutôt un boulet euh, pour eux parce que je ne suis pas un gros consommateur et ce n'est pas moi qui vais faire la, la, la promo à la fois des, des, des, des vêtements, des montres euh, et encore moins de, de l'alimentation. On en parlera peut-être tout à l'heure. Parce que je, je considère que on n'a pas besoin de ça, on a besoin de deux jambes, on a besoin d'un état de santé plutôt correct, et puis après, on, on, on parcourir Voilà. Euh, on n'a pas besoin de toute cette panoplie qui peut faire de nous des super-héros. Euh, c'est bling-bling, comme le dit Antoine Guillon, c'est vu et puis ça n'a pas de sens. Et, et je trouve que c'est des pratiques qui viennent peut-être de la route et qui, aujourd'hui, sont beaucoup trop présentes dans le trail. Voilà. D'accord. Donc, pour l'avenir que... du trail, moi, je, je, je vais courir... Je cours beaucoup seul, hein. je ne suis pas un loup solitaire, mais enfin, c'est vrai que le trail, c'est aussi ça, c'est aller s'évader, c'est aller, euh, se replier sur soi-même. C'est ce genre de choses qui m'a mené à lultra trail finalement. Et c'est ce genre de choses qui devraient mener à lultra trail. Et aujourd'hui, non, c'est un petit peu la, la course à la médaille, la course au T-shirt finisher, et je reprends encore Antoine Guillon, hein, qui, est, qui, est, euh, qui est là depuis tellement longtemps qu'on ne peut que lui attribuer euh, des, bonnes, des bonnes raisons de, de, de, de ses critiques euh, sur ce ce que j'appellerais moi un fléau, parce que franchement, c'est un petit peu une problématique. Moi, je suis vraiment partie prenante de petites courses, des courses où on est 30, 40, 50, voire même des offs, quand les offs ne sont pas pris eux-mêmes par des, des, des, des grosses courses. Euh, faites le Trail des Volcans de, de Frédéric Touré dans le Massif Central, faites le Grand Red Stevenson, comme j'ai fait, et vous verrez que pendant 2, 3, 4 jours, des courses à étapes, c'est une vie qui est complètement différente. Euh, L'effort sportif sera le même. Hein. Mes plus grandes perches, je les ai faites sur ce genre de courses, et, euh, et, et il y a cet esprit vraiment trail qu'on ne retrouve pas sur, en tout cas à mon sens, hein, encore une fois, c'est ma, ma, ma façon d'interpréter les choses, qu'on ne retrouvera pas sur ces, ces grandes courses mythiques qui sont une médaille, un t-shirt et, et, euh, et puis voilà. Mais il faut les faire, si on a envie de les faire, il faut les faire, évidemment. C'est vrai que quand tu, en, en préparant cette, cet échange, tu m'as envoyé donc la liste des, des trails que tu as fait, et j'en ai découvert en fait des, des trails que n'avais aucune connaissance. Par exemple, du trail de la Laponne, de l'enfer de l'aude, de l'aube. Euh, ouais, c'est vrai que c'est. Euh, voilà. enfin, oui, bah bon. il, il n'existe plus. Il n'existe plus. Mais, la Laponne, c'est une très très belle course que je vous invite tous à faire, alors qu'il n'aura pas lieu cette année et aura lieu l'année prochaine à nouveau. C'était une course en duo euh, dans le. Dans la campagne dijonnaise, c'est une ambiance fabuleuse organisée par Dijon Triathlon. Euh, J'invite tout le monde à venir, alors pas que pour celle-ci, parce qu'il y a aussi le Trail de la Chouette qui fait autour de 40 km. Trail de la Lapone, c'est une course qui faisait entre 60 et 70 km et qui est tendue haut. C'est-à-dire qu'en fait, on court à deux, du début à la fin. Et euh, eh bien, on se gère euh, à deux, on n'a pas les mêmes difficultés au même moment. C'est encore une autre forme de course. Et... Moi personnellement j'aime beaucoup ces courses en duo, d'ailleurs tu as dû voir que j'en ai fait quelques unes, ouais. je ne les ai pas toutes mises. Bah, c'est euh, bah, intéressant du coup mentalement comment tu, comment tu gères euh, ce, ce, cet, cet aspect là, enfin euh, comment vous avez géré du coup cet aspect d'échange de, de, de, euh, pendant la course, parce que bah, comme tu le dis, l'ultra trail c'est un sport où on a des hauts des bas, euh, on ne les a pas forcément en même temps, euh, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de, de très bien se connaître avec son, son équipier euh, comment est-ce que vous avez fait pour gérer vos, vos coups de moins bien parce que ben, c'est quelque chose que je faisais avant en fait, de courir avec un, avec un ami et puis nos, nos niveaux ont évolué et, et puis en fait c'est quelque chose que personnellement je n'ai pas très bien supporté euh, donc du coup comment est-ce que toi tu as fait enfin comment vous avez fait pour, pour supporter ça Je crois qu'il faut en fait il faut avoir une grande complicité hors euh, hors euh course à pied pour pouvoir y arriver. Bon, évidemment, il faut courir, hein. il faut pas avoir un niveau euh, euh, complètement différent, il faut être quand même relativement proche, quoique, hein. le, le, le plus fort peut vraiment s'adapter au, au, à l'autre. Euh, moi, c'est les, les, mes deux binômes, enfin trois binômes même avec qui j'ai beaucoup couru en duo, c'est Sébastien Bonneau charles Édouard Leclerc et puis Amandine Roux, que, que vous devez connaître dans le trail. Euh, et avec les trois, j'ai toujours réussi à faire des super perf parce que, euh, effectivement, quand euh, l'un était moins bien, l'autre le soutenait. Et inversement, donc on, on, on arrivait toujours à se relever l'un et l'autre. Euh, je me souviens du Grand Raid chez toi, en Bretagne, dans le, le Grand Raid du Morbihan. Euh, je ne sais plus lequel, je l'ai fait deux trois fois. Euh, Exactement. On avait fait, euh, donc 180 km on avait fait 22 heures avec Sébastien bono Eh bien, euh, en 22 heures, il, est, il, il, il se passe du temps. Et évidemment, on n'est jamais bien au même moment. C est, c est, ce serait ouais. trop beau. Eh bien, n'empêche que c'est passé. Et, et je crois que c'est la complicité qu'on a hors course, on est amis, qui fait qu'on arrive à se dépasser. Si, euh, et qu'on arrive surtout à accepter que l'eau taille moins bien. Et qu'on qu arrive à le relever. Si on est vraiment dans sa sphère... Et qu'on subit la, la, la, le, le coup de moins bien de l'autre, ça passe pas. Euh, ça va clasher à un moment donné. Euh, je ne crois pas au binôme euh, reconstitué en fait. Voilà. Comme dans tout sport collectif, vous mettez 11 individualités, euh, ça fonctionne pas. Il faut vraiment qu'il y ait un collectif et ce collectif, on le trouve hors du terrain. Et c'est pareil en course à pied. Voilà. Et je, moi, je considère que la course à pied peut être un sport très très collectif. Euh, le le, le trail est un sport euh, où euh, euh, les gens se respectent en, en théorie où il y a une, une complicité il y a une fraternité il euh, y a beaucoup de choses qui se passent euh, vous devez les... moi, moi j'ai jamais fait l'UTMB, mais je pense que ça. ça... Enfin, j'ose espérer que ça existe dans ce genre de course où il y a beaucoup de monde euh, ça existe à la Diagonale du Fou ça existe sur de, de, de grandes courses où on a beaucoup de monde euh, il, il, faut, euh, il faut là je me suis un peu égaré sur le sujet d'abord mais je, je pense qu'en tout cas pour le, la course en duo il faut avoir une complicité, point après le, le, la différence de niveau, on, on se fait avec. On le sait dès le départ. C'est vrai. Je, je rejoins ce que tu dis parce que il y a un des, enfin, les six, dans les six sentiments de la, de la motivation pour, pour le sport et c'est aussi vrai pour la vie en général, dans le, dans le cadre de la vie professionnelle, personnelle, c'est l'appartenance et du coup l'appartenance à, à un groupe. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant. Effectivement, si on va s'entraîner tous les jours avec ses amis, euh, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus motivant que si on va avec un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaît pas. Et, et oui, du coup, c'est vrai que si, si tu connais la personne, si tu partages des moments privés avec, avec elle, durant l'épreuve, ça doit être plus facile à surmonter. Alors, avant de, de parler de, de ta diagonale de France, parce que c'est quand même un sujet qu'on va aborder, parce que c'est quand même ton, ton gros événement de l'année 2019, euh, j'aimerais qu'on qu parle de, de ta reconversion. Euh, donc, tu étais auparavant, euh, tu avais une, une boutique d'objets de, de, de décoration, c'est bien ça Exactement oui alors j'étais responsable commercial dans l'assurance rien à voir pendant six ans et puis un jour euh, j'ai eu envie de changer, j'ai eu envie de me sédentariser un petit peu parce que je bougeais beaucoup euh, ma femme était enceinte et j'ai décidé d'ouvrir une boutique d'objets cadeaux déco en 2004 l'année de naissance de mon fils et euh, ma femme étant directrice d'un magasin Maison du Monde je pense que ça, ça, ça a été un lien à l'époque je ne me souviens plus pourquoi j'ai ouvert ça mais enfin voilà et puis euh, et puis les années ont passé, euh, j'ai couru beaucoup, j'arrivais à trouver du temps, on travaillait tous les deux, donc c'était l'avantage, c'est que je pouvais aller courir, mais libérer facilement. Euh, mais bon, j'ai eu un, un petit ras-le-bol, et puis arrivé à un âge, 45 ans passés, on a envie de, de changer. Euh, le commerce n'est plus aussi simple euh, qu'avant. Euh, et Il y a plein de paramètres qui se sont croisés, et qui m'ont fait dire que c'était le moment de changer. Et euh, j'ai fait le tri, j'ai regardé dans... dans Bon, a priori, à 48 ans maintenant, euh, mon activité professionnelle, il euh, ne faut pas que je me plante, hein, il faut que j'aille vers quelque chose euh, euh, qui m'ira jusqu'à la fin. Et euh, bah, je me suis centré sur le sport le sport me plaît euh, tous les sports me plaisent euh, donc j'ai décidé de passer un bpg' éducateur sportif euh, activité pour tous euh, qui me permettait bah, de, de toucher à tout en fait euh, et de tout sport et puis euh, surtout tout, tout, tout, tout euh, public donc enfants adultes euh, seniors euh, personnes handicap éventuellement et puis, euh, recentrer ça ensuite sur ben, mon sport de prédilection qui reste quand même la course à pied, le, le bipède. Donc, euh, en l'élargissant un peu, randonnée, course à pied, course d'orientation, marche nordique, voilà, ce, ce genre de choses que j'aimerais euh, développer auprès d'entreprises de, de, à travers des séminaires qu'on appelle maintenant le, le team building, c'est-à-dire euh, eh euh, passer un bon moment, une demi-journée, une journée, euh, et puis partager entre euh, salariés, euh, entrepreneurs, euh, un effort, un, un, un moment où on va pratiquer un effort en commun. Euh, voilà, C'est des choses qui aujourd'hui existent, qui existent depuis un petit moment. Euh, on est en train de se réveiller en France à quatre ans de Jeux Olympiques et une grande dynamique. On est en train de, de, de, de comprendre. Euh, et là, je m'en rends vraiment compte à travers LinkedIn, qui est un réseau social en, en entreprise. Que les Français ne font pas assez de sport. Et jusqu'à il y a deux ans, moi, je pensais que justement la France était un pays sportif, mais en fait, c'était un leurre, un leurre complet. On a effectivement énormément de sport, euh, on a beaucoup de professionnalisme, on a beaucoup d'équipes et d'individualités qui ont un très haut niveau. Euh, mais le français, comme on dit, euh, comme on pourrait dire, la ménagère de moins de 50 mmh. ans, ne euh, pratique pas assez de sport et c'est catastrophique et ça décline sur les, les enfants, les jeunes. Euh, donc là, l'État le, et les, les, les pouvoirs publics euh, libèrent énormément d'argent. Euh, depuis euh, 15 jours, je crois, 15 jours ou 3 semaines même, euh, les entreprises ne payent plus de charges maintenant euh, sur euh, les, euh, euh, les embauches de, de, de coachs sportifs ou en tout cas d'intervenants euh, temporaire dans leur entreprise. Donc ça, c'est aussi un appel aux entreprises à venir, faire, à, à, à, à demander, à solliciter des organismes pour ver, faire venir, oh, je vais y arriver, euh, un, un, un, interpro, un intervenant et faire pratiquer des sports à leurs euh, leur salariés. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire et dans le monde, dans l'entreprise, qui est un monde où euh, on doit... Euh, on doit euh, montrer le, le, le, la direction, en tout cas en tant qu'entrepreneur, euh, c'est très très important de, de diriger ses salariés vers le sport, vers une activité physique. Voilà, donc euh, voilà mon activité professionnelle, vers quoi elle se dirige, donc, je, toujours, je suis en train de finaliser un peu un dossier, et puis je vais euh, commencer à, à, à prospecter. Voilà. D'accord. Bah, je travaille si euh... encore un petit peu en parallèle avec la ville de Dijon en activité sportive. D'accord. S'il y a des entrepreneurs du, du coup de la région de Dijon, parce que j'imagine que tu ne vas pas pouvoir te déplacer dans l'ensemble de la France. Alors, voilà, on m'offre un billet d'avion en seconde classe pour aller à Saint-Denis-de-la-Réunion euh, faire ça une semaine, c'est bien de Peu soir, vert. ça marche. Hein Peu vert, comme mon maillot. <rire> ok, bah, du coup, s'il y a des entrepreneurs qui nous regardent dans cette vidéo, on bah, mettra tous les liens pour contacter euh, Guillaume dans, dans la description. Et puis ben c'est vrai que c'est un c'est un sujet qui qui qui est très important et on on voit c'est vrai qu'il y a une dynamique hein. même dans les écoles je je vois ça pour pour pour mon fils euh, qui qui se dirige vers justement une pratique du sport euh, un petit peu plus un petit peu plus encadrée un petit peu plus dynamique un petit peu plus ouais c'est vrai qu'il y, y a il y a un vrai mouvement là-dessus et, euh, et du coup, euh, c'est un, un BPGEPS que tu as passé Tu l'as passé en, en, en un an, c'est ça tu as fait, Cette dernière année, du coup, tu as passé euh, ce au, Oui, au, au CREPS de dijon Bourgogne D'accord. C'est une formation qui est relativement courte, mais qui permet quand même d'avoir... Un, un, un bon panel. Alors, je pense qu'il faut quand même être un petit peu sportif au départ, je me suis rendu compte, pas forcément dans la pratique, quoique, mais dans l'âme, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser. Voilà, parce ouais. que quand on commence à attaquer l'anatomie, la physiologie du sportif, bon, bah, il faut, euh, faut s'intéresser, sinon on décroche vite. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que ben, ben, mmh. tu as quand même un sacré bagage derrière toi qui, qui, qui vient euh, alimenter en plus cette, cette formation, qui, euh, qui vient un petit peu mettre les, les, le cadre. Bien sûr, dans, je ne suis pas, pas euh, allé pour rien, oui. ouais, il me semblait qu'elle me correspondait bien. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que, parce qu'en fait, il y, y a beaucoup de gens comme ça qui, qui arrivent. Bon, on dit souvent la crise de la quarantaine, ou euh, tu arrives à un certain une certaine période de, de la vie. Où tu as, tu as envie de, de, de changement, et qu'est-ce qui, qu qui a fait que pour toi, euh, bah tu as tu réussi à franchir le cap Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont envie de faire des choses mais qui, qui, ont, qui osent pas parce qu'ils ils ont, ils ont, euh, ont souvent peur de choses on, dont on ne pas. Et c'est quelque chose qui va être très lié avec euh, la Diagonale de France que tu as fait, parce que c'est la peur de, de l'inconnu, et, euh, et comment tu as fait pour… pour Qu'est-ce qui a fait que tu as osé en fait franchir ce, ce pas C un, alors pour, euh, pour devenir éducateur sportif, tu veux dire Ouais, ça, bon, changer de... Changer, euh, ouais. Ça, va bah, alors, pour un, ça a été un long travail en fait, parce que euh, ça ne pouvait pas se faire comme ça. Euh, si moi j'avais pu le lancer avant, je l'aurais fait. Mais euh, se séparer d'un commerce, euh, ce n'est pas si simple que ça. Euh, le, le régime des travailleurs indépendants en France n'est est, est bon, euh, pas le régime le plus, euh, le plus préservé. Euh, C'est-à-dire que moi à partir du moment où je décide d'arrêter, bah, il faut quand même que j'envoie mon fonds de commerce, que mon droit au bail, il faut que j'ai quelque chose derrière, parce que je n'ai pas droit aux asédicts, hein, je n'ai pas droit au chômage. Euh, voilà, on cotise, mais on n'a droit à rien. Euh, ma formation, euh, on était une dizaine, euh, je suis le seul à l'avoir financée. Voilà, c'est des choses qui, euh, qui font que bah, tu es obligé de réfléchir, hein, parce que l'argent, euh, c'est quand même le nerf de la guerre, et tu ne peux pas euh, faire n'importe quoi. Euh, donc euh, ça s'est réfléchi, et j'ai attendu le feu vert, entre guillemets, d'une euh, pré-vente euh, pour pouvoir euh, me lancer. Voilà, mais euh, ça, aurait pu ça aurait pu durer, parce que j'étais tributaire de, de cette... De cet élément financier. Et sinon, euh, ça faisait quand même 4-5 ans que j'avais envie de changer. Ouais. D'accord. Alors, ce n'était pas la crise de la quarantaine, elle était passée. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir fait de crise de quarantaine, mais j'étais un ado euh, compliqué. Donc, euh, je pense que la crise de la quarantaine en plus, ça faisait beaucoup. Okay. D'accord. Bah, passons maintenant à ton, ton gros, gros, gros immense défi de, de l'année 2019 qui est la Diagonale de France. Donc, je le rappelle c'était de Poder à menton, pour un total de 1500 km. Alors tu parcourais entre 50 et 80 km par jour. C'est bien ça? Oui c'est ça. Alors ça. Euh, effectivement, ça j'avais prévu autour de 60 km par jour. Euh, il s'est avéré que le, le, le dénivelé de certaines étapes, euh, le fait que j'ai pris un peu de retard à un moment donné, euh, ont on vu mes, mes étapes parfois changer en kilométrage. Euh, j'ai fait quand même beaucoup d'étapes autour de 60 euh, et puis euh, j'ai fait une étape à 25 km parce que j'avais une, une grosse douleur, une périostite qui était très très douloureuse, enfin une douleur même, euh, du côté de Limoges, donc j'ai pris une demi-journée à Limoges, à l'hôtel pour pouvoir vraiment me soigner, d'autant plus que deux, trois jours. pendant 2-3 jours, j'avais pas moyen de croiser une pharmacie dans les, les, les jours précédents, donc là je me suis entre guillemets fait plaisir pour pouvoir me soigner et puis repartir sur le bon pied, c'est le cas de le dire après. Voilà, mais au niveau des étapes, euh, alors ce qu'il faut dire, c'est que j'étais comme en, en autonomie totale. Mmh. Euh, donc, j'avais euh, pas d'assistance aucune. J'avais un sac de 5 kilos sur le dos, à peu près, euh, qui, évaluait, qui, qui évoluait en fonction de mon alimentation. Euh, et si j'étais chargé en eau, mais à la base, j'avais autour de 4 kilos et demi. Euh, mmh. J'étais en autonomie totale et ce, ce, ce, cet itinéraire, en fait, euh, je ne l'avais absolument pas préparé. Euh, J'avais effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, choisi les deux villes les plus éloignées euh, sur, la France, sur la carte de France métropolitaine, Porsche spoder euh, euh, menton c'était mon défi. J'avais une idée de diagonale, voilà. une Diagonale, on voit à quoi ça ressemble, hein, donc on trace un Après, le matin, quand je pars, euh, je ne sais pas où je vais arriver. Je sais qu'il euh, faut que j'arrive là où je vais pouvoir dormir. On est au mois d'octobre, donc je ne peux pas dormir dehors. Donc il me faut un gîte, il me faut une chambre d'hôtel, il me faut... Euh, euh, quelqu'un pour m'héberger donc euh, le premier jour euh, quand je pars de Ports euh, à 14 h quand le bus me dépose et je me suis trompé à 15 km de Ports et eh ben je fais un petit footing pour y arriver et c'est pendant ce footing que j'ai un appel de quelqu'un pour m'héberger sinon le jour même je ne sais pas où je dors le soir donc c'est un peu à l'image de, de ce qui a été cette traversée euh, je me suis mis euh, pas mal de contraintes, euh, celle de ne pas savoir où je vais dormir, celle de ne pas savoir où je vais m'arrêter d'abord, et puis celle de ne pas savoir où je vais manger aussi, parce que euh, c'est aussi un élément important, il n'y a pas de ravitaillement euh, tout au long de ces kilomètres comme on peut le voir, euh, comme on peut avoir sur un, un trail euh, classique. Euh, donc c'est une course à étapes qui était euh, qui, euh, jalonnée de, de, de défis finalement au quotidien. Je ne savais pas comment mon corps allait réagir, parce que je ne l'avais évidemment jamais fait. Euh, et puis qui, euh, qui m'a permis de voir, euh, ou pas d'ailleurs, hein, je ne sais pas encore, euh, jusqu'où je pouvais aller mentalement, physiquement. Euh, je me dis que peut-être je peux aller encore plus loin, encore plus. Voilà. C en tout cas, c la, la, moi, le... ce que j'en ressors, c'est que les... et je reprends un ami Alain Cailleux, que, que beaucoup de trailers euh, qui font partie du groupe Bref, je fais du trail. bien Alain Cailleux, qui est du côté ouais. de la Nouvelle-Zélande. Pour le reprendre, euh, bah, les, les, euh, les réponses viennent en chemin. En fait, hein, C'est juste ça, il ne faut, il faut pas se coller de frein dès le départ, sinon on ne part pas ou, ou ça se passe mal. Il euh, y a forcément des problèmes, on le sait, il y en aura. Euh, il faut savoir euh, bah, que quand ils vont être là, on va devoir les gérer. Donc, il faut essayer d'avoir le plus de réponses possibles avant de partir à des problématiques qui vont survenir. Et puis, il bah, y en a d'autres qui arrivent euh, auquel on s'attend pas moi j'avais jamais eu de périostite de ma vie Donc, je cours beaucoup et alors je savais à peu près tout sur la périostite parce que ça arrive à beaucoup de coureurs euh, sauf que quand je lis euh, sur internet périostite et eh ben je vois euh, trois semaines un mois six mois d'arrêt quoi je vois des trucs de malade. Euh, si je vous dis que moi j'ai eu une double périostite deux tibias et que j'ai fait ben quand même malgré ça 60 km par jour Bon, alors en marchant, parce que pendant 4 jours, j'ai dû que marcher pour pouvoir euh, éviter de, de, de... Parce que je pouvais pas mécaniquement, en période de titre, on peut pas euh, courir. Euh, par contre, euh, je marchais et qu'à chaque appui, 60 000, 80 000 appuis par jour, ben, j'avais mal à chaque appui, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Et j'avançais. Euh, voilà, donc le, le, le corps, à un moment donné, a, a beaucoup subi. Parce que la tête lui a dit « tu n'as pas le choix <coughs> ». Et puis à un moment donné, il a lâché euh, et la, la tête a réussi à, à, à, à dominer. C est, c est, c est, alors, aider euh, de, de, de pas grand-chose parce que j'avais uniquement du... Euh, euh, euh, pour me soigner, je me faisais des massages au euh, baume du tigre, voilà, que j'avais ramené de Thaïlande en, en juillet. Euh, J'ai rien pris d'autre. Euh, donc, euh, à un moment donné, euh, rester sur le canapé, euh, prendre un selfie de soi et puis dire euh, sur un... Sur un, une plateforme euh, internet, euh, voilà, j'ai une périostite, euh, bah, c'est bon, je cours plus pendant un mois. Non, c'est pas ça. Une périostite, euh, les vrais spécialistes de sport vous diront non, il faut aller marcher. Il ne faut surtout pas s'arrêter, il faut marcher. Marcher à votre rythme et puis euh, garder une activité sportive. Sinon, ça ne se résoudra pas. Donc, euh, voilà pour euh, les difficultés. Mais les contraintes m'ont permis d'avancer parce qu'à partir du moment où vous ne savez pas où vous dormez le soir, euh, que vous êtes au téléphone et hein, essayez de trouver une chambre d'hôte euh, bah, euh, vous oubliez un petit peu le corps hein, en vous disant bah, si tu veux te reposer ce soir il bah, va falloir trouver euh, une chambre <rire> euh, il m'est arrivé une étape en Bretagne euh, où je n'ai pas, pas mangé parce qu'en fait euh, en suivant le, le, le canal euh, euh, Nantraine, euh, euh, brest pardon. Brest non plutôt dans ce sens là euh, je n'ai pas trouvé une seule épicerie et je n'ai rien trouvé en chemin j'ai fait 50 bornes, 55 bornes, parce que d'habitude, je, je prends à manger en partant, je m'arrêtais une boulangerie, je mangeais un peu n'importe comment, évidemment, et, euh, et là, j'ai rien trouvé, donc j'ai mangé dans ma journée euh, deux tranches de pain, et puis un truc qui me restait, une pâte de fruits qui me restait de la veille, quoi. donc euh, j'ai survécu, voilà, tant que j'avais de l'eau, et j'avais de l'eau, on peut survivre, euh, mais euh, on arrive à... C'est ce vrai manot. que ça, ça, ça, ça contredit un peu toutes les... Euh... Tout ce qu'on peut lire sur, un, sur, un, sur internet et, euh, et ailleurs, sur euh, l'alimentation, qu'il faut prendre un gel tous les 45 minutes, euh, tous les, une pâte de fruits, tous les nanana. Et, et quand tu réalises ce genre de choses et puis que tu vois que ton corps suit, bah, finalement tu te dis euh, « bon, il y a peut-être du, <rire> peut du marketing derrière tout ça ». Euh, oui, mais... Et on n'a peut-être pas forcément besoin de, de, de, manger, de manger tout ça, et, euh, et c'est vrai que je l'ai constaté aussi pendant mon G20. je me suis fait cette réflexion-là, je mangeais que dans les refuges, et, euh, et, et je me suis dit, mais en fait, tout ce que je mange pendant mes ultra-tripes, mais, mais en fait, j'en ai peut-être pas forcément besoin. Donc je te rejoins à 100% sur cette idée, et, euh, et je pense que ça fait beaucoup de bien de, de le dire et de l'entendre. Mais euh, alors, l'alimentation, bah Antoine Guillon te l'avait dit aussi. L'alimentation après le Varie, euh, entre faire un 10 km, un marathon, euh, et puis euh, un ultra, voire un ultra-ultra, euh, évidemment qu'on ne va pas se nourrir pareil. Mmh. Euh, euh, le type qui fait un 10 bornes, il ne va pas manger du riz pendant sa course. Euh, moi, moi j'ai toujours mangé un peu n'importe comment. Et je pense que mon, mon estomac et mon organisme euh, m'en est reconnaissant. À chaque. J'ai jamais eu de problème digestif, jamais. Et pourtant, j'ai fait des courses. Euh, je pense que le fait d'habituer son corps à manger de tout, tout le temps, euh, bah évidemment que ça, ça t'habitue. Et, et évidemment que le jour où euh, bah tu dois manger du, euh, du euh, poulet au riz, euh, euh, et parce que tu t'as que ça à manger, bah, ton, ton organisme va le digérer. Mmh. Euh, parce que je fais du long, parce que je vais à une vitesse aussi qui me permet de, de digérer correctement, évidemment, ça joue aussi. Mais euh, l'alimentation en ultra, c'est pas les gels, quoi. Enfin, Ou alors c'est vraiment à un, un moment donné parce qu'on a un, un manque de sucre énorme. Et encore, moi j'aurais tendance à penser vaut mieux manger une cuillère de miel ou un, un, morceau de, un bon morceau de sucre. Voilà. Donc, euh, je ne vais pas me faire le défenseur de, de cette alimentation qui, qui, qui n'a aucun sens. Trouver des barres de pain d'épices préemballées euh, dans des magasins de running, je trouve c'est une aberration, alors à la fois euh, alimentaire et écologique. Euh, on prend un pain d'épices euh, au marché ou ailleurs, un bon pain d'épices, on le coupe en tranches, et puis voilà. Ça, c'est une alimentation qui me va bien. Euh, et puis après, euh, pendant mes étapes, je mangeais souvent un, un sandwich vers, vers 14 heures. Je déjeunais bien, je déjeune toujours bien, euh, une heure avant de partir, à peu près. Et puis, euh, et puis après, euh, je mangeais en fonction. C'était des bananes, c'était un peu ce que, ce que je peux, pouvais trouver. Mais euh, non, il ne faut pas... Il faut... Il faut arrêter les gels, déjà parce que écologiquement c'est une catastrophe, ces gels là, et puis euh, j'en je, je, vois pas l'intérêt, voilà, j'en vois pas l'intérêt. C'est vraiment pour moi, quand quelqu'un qui court vite, qui va faire un D-Born, est-ce qu'il a vraiment besoin de prendre un gel euh, au bout de 30 minutes quoi non, faut, c Je trouve que c'est débile, c'est débile, c'est du marketing effectivement. Euh, je vais me faire taper dessus par mon ami Rémi de Terre de Running mais là je ne peux pas questionner cette alimentation euh, il le sait c'est pour ça qu'il m'a fait envoyer d'ailleurs pour mes dernières étapes quelques gels que je n'ai pas pris ça fait du bien psychologiquement aussi peut-être de, de prendre ce genre de, de gel en se disant je me que c'est marqué coup de boost dessus euh, psychologiquement, on se dit bah c'est bon, j'ai pris le gel, donc c'est bon, j'ai la j'ai la patate. Ouais. Euh, donc euh, peut-être que physiologiquement, enfin, ça fait moyen, pas... y <rire> il y a d'autres moyens. bien sûr. Manières. Euh, et et c'est euh... tout le travail de la préparation mentale, c'est de trouver justement d'autres manières que de, de trouver des, des placebos comme ça qui, euh, qui, euh, qui comme tu cool. dis écologiquement euh, ne sont, sont pas terribles et puis même aussi euh, au niveau nutritif euh, et physiologique c'est pas toujours terrible euh, j'ai une question euh, très simple euh, pourquoi pourquoi avoir fait cette diagonale euh, pourquoi alors j'ai toujours eu euh, j'aime les courses à étapes déjà euh, et puis j'ai toujours, toujours eu envie de faire le tour de France par le littoral voilà euh, mais le Tour de France par le littoral, je crois que c'est 5 ou 6 000 kilomètres, c'est compliqué. Euh, il faut beaucoup de temps, évidemment. Physiquement, ce n'est pas le même effort non plus. Euh, là, en l'occurrence, je revenais de, de 5 6 semaines en, en Asie du Sud-Est euh, avec ma famille. Et euh, je me suis levé un matin, euh, une semaine après être rentrer, en me disant, j'ai un peu de temps euh, devant moi, ma formation est terminée, euh, il va falloir que je monte un dossier pour pouvoir euh, me lancer euh, et dans une nouvelle activité professionnelle. Euh, donc, c'est le moment, en fait, de, de faire ce genre de choses. Et même, ça pouvait me permettre d'avoir une forme de reconnaissance et puis de, de, de, de, de m'aider dans, ma, dans mon activité professionnelle. Donc, j'ai décidé de faire ça. J'ai décidé de, de... Alors, si, il y a quand même eu un déclencheur. J'ai vu sur le journal euh, une publicité pour le marathon Niscan. Voilà, euh, qui avait lieu donc, le 3 novembre, je crois. Et à ce moment-là, j'ai eu un, clash, un flash, plutôt. Je me suis dit, ben bah voilà, tiens, euh, j'avais déjà eu l'idée de faire une diagonale. Et je me suis dit, pas cette diagonale, elle se terminera à Nice, pour le marathon Cannes que j'avais déjà fait et que j'avais apprécié. Et euh... Alors, je ne voulais pas le faire l'hiver, je voulais le faire le plus tôt possible. On était euh, mi-août. Euh, j'avais très très peu couru j'ai jamais aussi peu couru cette année l'année dernière 2018 j'ai énormément couru beaucoup d'ultra 2019 avec ma formation j'ai eu très très peu le temps de courir donc euh, je me suis donné un mois et demi en fait de mi-août jusqu'à bah, fin septembre hein. je voulais partir début octobre pour partir pour le faire donc c'est quelque chose qui aurait dû demander plusieurs années presque de préparation finalement alors euh, bah, je l'ai fait en un mois et demi j'ai fait 1200 km d'entraînement entre le 15 août et le 30 septembre grosso modo et puis euh, alors à temps plein hein, puisque je ne travaillais pas donc ça me permettait de courir beaucoup et puis, euh, et puis voilà je me suis lancé donc, le, 9, euh, le 9 octobre donc en fait euh, c'était comme un, un rêve de, de, de, depuis quelques années que de faire une traversée euh, en solitaire et en autonomie totale. Euh, y a des, je ne suis pas le premier à faire des, des grands raids comme ça, on en connaît tous, euh, dans le monde de la, du trail et de l'ultra. Euh, la différence, c'est que j'étais vraiment en autonomie totale euh, et que c'est quelque chose que je souhaitais faire. Et la deuxième, euh, le deuxième élément, c'est que euh, j'ai essayé de passer par les réseaux sociaux pour euh, pouvoir euh, être hébergé euh, et rencontrer des gens. En Il fait. y avait cette démarche-là aussi, euh, alors qui a fonctionné pour grosso modo un tiers de mes nuits j'ai été pas mal invité dans des endroits où je ne pouvais pas aller ça m'écartait trop de ma diagonale euh, donc un tiers de mes nuits ont été euh, effectués chez des hôtes qui m'ont hébergé euh, toujours royalement et je les remercie encore C'est vrai que cette dimension partage est... Euh et de vraiment vivre l'aventure avec des locaux finalement. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans, dans, bah, dans ton partage au quotidien sur, sur, sur Facebook notamment. Et, et c'est vrai que est, ça doit être un élément qui doit être vraiment très, très chouette de, bah, de pouvoir partager comme ça cette, bah, ton, ta course, quoi. enfin ta course, ton, ton aventure. C'était très sympa parce que les, les gens étaient très curieux. Il y avait une curiosité euh, par rapport à, à, à ce parcours. À, alors, les mêmes questions, mais pourquoi tu fais ça et, et ça fait mal ou quel est le plus dur euh, J'attendais toujours avec impatience d'arriver chez le nouveau, euh, déjà pour me reposer, évidemment, pour pouvoir me doucher. Euh, la, la, la, la problématique, c'est de, de devoir partager un moment et, un, et finalement un long moment parce que tu, tu, tu as envie de leur faire plaisir et tu, et puis, tu es pitié leur pour ça aussi, parce que tu partages aussi et tu as envie de prendre du plaisir avec eux. Et puis cette fatigue qui fait qu'il bah, faut quand même te mmh. coucher pas trop tard et dormir. Mmh. Alors après c'est vrai que je suis assez coucheteur euh, donc euh, pendant ces 25-26 jours j'ai dormi grosso modo 5 à 6 heures par jour maxi. Euh, c'est ce qu'il me fallait, de toute façon c'était le minimum mais je ne pouvais pas obtenir plus parce qu'entre mmh. effectivement les longues discussions et puis, euh, puis j'ai pris du temps aussi pour raconter mes, euh, mes, mes journées. donc. Euh, je n'ai aucun regret là-dessus, et si je devais le refaire, je le referais de la même manière. Je trouve que le, le partage euh, au quotidien est très très important et remotivant aussi, parce que, euh, alors une fois, je, je suis tombé quand même la, le premier jour, le, le sixième jour, donc en Bretagne, à Redon, du côté de Redon, alors c'était à Aller exactement, dans le Morbihan, j'ai été accueilli quand même, ça ne s'invente pas, euh, par un pompier et une urgentiste, une, médecin, une infirmière urgentiste. Mmh. Et c'était mon début de périostite. Donc c'était mmh. fabuleux parce qu'ils euh, m'ont donné, euh, alors surtout, évidemment, euh, les, les premiers conseils euh, sur la façon de, de, de, de gérer Genre, ce, oui. cette douleur que, que, que je connaissais, hein, mais, mais finalement, je ne savais pas tellement quoi faire. Voilà. Euh, et je suis toujours bien tombé. Il y a, il y a des choses à raconter sur chacun d'entre eux. Euh, je pourrais en faire un bouquin même, mais. C'est euh... une idée Ouais, j'écris en ce moment. J'écris alors, pas euh, j'écris mon parcours, mais euh, sous forme de euh, non pas sous forme de récit, mais sous forme d'anecdotes en reprenant des thèmes vraiment sur une forme de thématique. On en reparlera peut-être. J'avance doucement, d'accord. Il faut trouver le temps, l'inspiration. Que je suis pas écrivain non plus, donc euh, c'est pas facile. Puis ouais, ouais. Se, se donner la, la discipline d'écrire un petit peu tous les jours. Euh... Ça, c'est compliqué. Compliqué. C'est compliqué. Tu voulais le sens. faire au départ, mais très rapidement, tu te rends compte que c'est euh, impossible. Hein, c'est impossible. Alors, tu travailles, dans le, tu, tu, avec la tête, tu, tu enregistres des choses. Tout, voilà, plusieurs heures dans la journée, à marcher, courir. Évidemment qu'on on pense et évidemment qu'on écrit des choses dans sa tête. Mais de là, le soir, quand tu es lessivé, et puis qu'en plus, tu, tu, tu discutes avec des gens, euh, avoir l'énergie à, à le réécrire, à, S'enregistrer, c'est pas facile s'enregistrer ouais, ouais, ouais. Pas facile, pas toujours facile. Ça dépend du profil, ça dépend de c'est compliqué. C'est mm -hmm. compliqué. Non, ce serait intéressant en tout cas un, ton, si tu pouvais faire un livre sur le sujet. Je pense que ça, ça inspirerait quand même pas mal de gens parce que tu as été quand même bien suivi sur, sur les réseaux sociaux. Et puis c'est vrai qu'au-delà du, euh, du côté, souvent on dit les réseaux sociaux c'est pour se mettre en avant, moi, moi. Mais là dans ton aventure, euh, ce, qui, ce qui je pense a c'est qu'on on voit vraiment l'envie de, de partager euh, cette, cette aventure et d'en faire presque un, une, une, une aventure euh, communautaire et puis, euh, et puis pour, pour un peu sortir les, les gens de, de leur quotidien, les inciter à, à, à se bouger, à, bon, à oser faire des choses. Cool. Ah, ouais. Et c'est euh, pour... vrai que, comme, comme tu le disais pour, pour Alain, Alain Cailleux, qui, qui lui voyage énormément et qui partage l'ensemble de ses, de ses, de ses expériences sur, sur, sur le groupe bref notamment, c'est vrai qu'il y a Mycorn aussi qui dit que si on doit connaître 100% du, du voyage avant de partir, on ne part jamais, et que seulement 5% est nécessaire pour, pour faire le, le premier pas. Et c'est vrai que dans ton, dans ton voyage, c'est vraiment ce qui, est, ce qui est ressorti du moins. Enfin pour bon, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est vraiment le, le, le partage. Et puis là, tous les jours, en fait, on, on, enfin, moi j'attendais en fait, la ouais, petite publication bon, avec les, la, 30, la... les 30 photos. La... Les 30 photos, la... <rire> 30 photos oui, de, 30. du parcours. Et puis tous les oui, jours, euh, un parcours qui change. Euh... Et ça devient vite une contrainte, en fait, parce que rapidement, j'ai été sollicité, j'ai reçu plein de mails, plein, euh, plein de retours positifs, où euh, euh, on aimait, le, le alors parfois, alors le texte était plus ou moins écrit, euh, mais les photos aussi, les photos, et, et du coup, ben, plus ça allait, plus j'essayais de prendre euh, l, la belle photo, le, le bon angle, le, le, le truc, parce que je, je savais que finalement, c'était attendu, et ça devient une contrainte euh, artistique euh, sur euh, ma performance sportive. Euh, mais, mais c'est pas grave parce que finalement euh, dans l'ultra il faut savoir prendre le temps c'est aussi pour ça qu'on le fait sinon euh, si on voulait courir vite on, tout le temps on ferait euh, du marathon euh, donc euh, j'ai ai, ai aimé faire ça euh, c'est vrai, vrai que quand tu dis contrainte artistique souvent j'y ai pensé quand euh, tu faisais beaucoup de photos en posant ton téléphone par terre mais... et puis on, voyait, on te voyait de dos marcher et je me, je me disais, purée, il, il doit faire la diagonale de France et il prend le temps de poser son téléphone, mettre le retardateur, faire la photo, revenir chercher le téléphone. Oui, parce que le chronomètre n'avait aucune importance. Non. Euh, euh, je, je, alors en plus, parfois, je le faisais sur des parties où je devais marcher de toute manière, souvent, où je pouvais... Enfin, voilà, mais c'était important, c'est des souvenirs quoi, ne serait-ce que pour moi, mm. et puis, euh, et puis les, oui l'idée de me voir de derrière c'est parce qu'en fait je, je voulais essayer de prendre le, le plus de profils différents, euh, de sols différents, voilà, c'était l'idée mm. euh, de départ, et euh, c'est les seules photos que j'ai faites euh, effectivement en posant le téléphone, mm. mais autrement j'ai pris pas mal de photos d'animaux, de champignons, j'ai découvert ce qu'était un champignon, hein, dire un citadin comme moi, euh, j'ai découvert les champignons au mois d'octobre, euh, des trucs de fou, hein. C'est euh, c'est une c'est un apprentissage aussi cette course donc euh, voilà euh, ah oui, c'est vrai découvert... qu'on doit, doit découvrir la France hein, en fait hein, puisque c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de partir en vacances dans tous les coins de France et pour autant on a un pays qui est quand même on a quand même privilégié hein, sur la la Alors, sur la, découvert la beauté le centre de France parce que j'ai oui, oui. découvert la ruralité dans tout, euh, mmh. avec un grand R hein. euh, c'est-à-dire mmh. qu'il y a vraiment une des, des, des, des, des villages, euh, des régions euh, désertiques où, euh, où tu n'as rien, quoi, où, où tu vois bien que le village où il y a eu une boulangerie, un bar, un, même un charcutier, il eh n'y ben, a, a plus tout ça. Donc il y, y a plein de, de, de gens qui sont vraiment isolés. Euh, avant d'être isolés du monde qui sont déjà isolés de la France euh, et c'est un problème C'est un problème. Il y, a, il y a des endroits effectivement où il ne faut pas être malade euh, Tu te rends compte moi je me rends compte je suis à 500 mètres du CHU de Dijon euh, je me dis qu'il euh, y a des, des gens qui sont euh, à une heure et demie du, du premier CHU euh, c on a effectivement euh, euh, une réalité qui est très très belle mais euh, très isolés et, et, et des endroits qui, qui se meurent ouais vraiment des villages euh, qui se meurent et ça c'est des cimetières aussi des cimetières j'ai fait beaucoup de cimetières puisque j'allais chercher de l'eau dans les cimetières j'ai vu de vrais cimetières abandonnés c'est la première fois que je voyais des cimetières abandonnés c'est-à-dire qu'en fait, tu as un panneau à l'entrée et qui te dit, euh, voilà, le cimetière euh, n'est plus... Euh, plus euh, alors, je ne sais plus quel était le terme. Et donc, il t'envoyait vers l'autre cimetière qui était à 15 bornes. Euh, et donc, le, le, les croix étaient par terre. C'était des paysages de, de, de désolation que je ne pensais pas voir euh, en France. Euh, le dernier enterré il était peut-être daté peut-être il y a 20 ans. Hein, mais euh, c'est surprenant. Vraiment, mmh. cette ruralité ou un « no man's land où... ». Alors, ça s'arrête à la vallée du Rhône, à partir du moment où tu, tra tu traverses l'Ardèche, jusqu'en Ardèche, jusqu c'est un peu comme ça par, par endroit, à partir où tu tra traverses la vallée du Rhône, j'ai l'impression que là, tu, euh, tu retournes sur une France qui grouille avec euh, de la vie, avec euh, euh, à nouveau du stress, du monde, euh, voilà. À partir du moment où je, je suis arrivé à Pont-Saint-Esprit, grosso modo, et ça jusqu'à Cannes, euh, j'ai retrouvé euh, beaucoup de, ouais, c'est euh, cet aspect citadin qu que je j'ai pas finalement eu dans les deux premiers tiers de ma course. Et pour autant, et pour autant, malgré d'avoir euh, traversé des déserts, euh, des déserts comme ça en France, tu as quand même réussi à t'héberger, à te nourrir. Euh, donc ça veut bien dire que même, du coup, même si on n'a pas envie forcément de, de traverser la France euh, parce que euh, voilà, on n'a pas forcément le, le profil, l'envie, euh, euh, mais peut-être de faire d'autres défis, euh, bah, en fait, sans vraiment trop les préparer, mais finalement ça, ça, peut passer. Euh, donc. Après, je pense qu'il faut avoir quand même un peu de fond. Il faut avoir euh, effectivement, euh, euh, voilà, il faut avoir un vécu. Euh, je ne vais pas recommander à tout le monde de le faire ». Mais euh, l'idée, c'est que chacun ait son propre défi, euh, petit, grand, moyen. Le défi, c'est pas faire forcément 1500 bornes en 25 jours. Euh, ça peut être déjà de faire un semi-marathon pour quelqu'un qui ne court pas. Euh, enfin, je veux dire, le, le, le défi, il est quotidien, il est dans la famille, il est au, au, au boulot, il est sportif, il est culturel, si vous voulez. Euh, on a tous nos particularités, on a tous nos, nos, nos, nos, nos avantages. Euh, à chacun de, de de se bouger, voilà, c'est ça l'idée, c'est se bouger, faire des choses, euh, le temps passe, euh, très vite, euh, et quand on voit la météo euh, et, et ce qui se passe dans le, dans, dans le monde, euh, le temps est compté, ouais donc il faut à un moment donné, euh, quelqu'un qui rêve d'aller en Australie depuis 20 ans, ben, il n'y a pas été encore. Faudrait il faudrait peut-être qu'il se pose la question pourquoi je n'y suis pas allé Et est-ce que maintenant je vais pouvoir y aller voilà. Donc euh, faites, euh, faites les choses maintenant et n'attendez pas. Euh, et encore une fois, euh, s'il y a un frein, ce frein, ça veut dire qu'on euh, peut l'enlever. Hein Donc, euh, moi, les, les barrières et les contraintes que je me suis fixées, euh, je ne me suis pas véritablement posé de questions on avait parlé quand on s'était eu au téléphone il y a quelque temps mmh. sur ma préparation ma façon de me préparer euh, je ne me prépare pas en fait euh, je, je veux dire euh, physiquement je me sens bien j'y vais euh, j'ai besoin d'un short euh, j'ai besoin de, de chaussures euh, voilà. qui, pourquoi, pourquoi se donner des contraintes pourquoi se, se, se mettre des freins qui... qui qui vont finalement perturber euh, ce, que, ce que je veux faire. Ce n'est pas la peine. Euh, c'est donner le minimum de contraintes, c'est au moins s'assurer le, le, le fait de, de partir. Après, encore une fois, les réponses des non C'est mmh. vrai, que, pour rebondir sur ce que tu dis sur, euh, sur les difficultés et sur les, les freins, euh, J'adore enfin, me dire toujours qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a des difficultés bien plus importantes que les miennes et qui y arrive. Alors, ce n'est pas une histoire de, de, de, de se victimiser ou de se dire qu'on a plus de chance que les autres. C'est juste de se dire, de prendre l'automatisme, le, le, en fait, de dire bon, voilà, il y a des gens qui partent peut-être de plus bas que moi, avec des moyens moins, qui aident moins facilement que moi. Comment est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils font Et comment est-ce que je peux moi, à ma vie, à ma personnalité, adapter ces choses-là pour que, au final, j'y arrive J'arrive à cet objectif aussi bien et euh, aussi, aussi bien que lui, il l'a fait quoi. Donc euh, cette façon de penser là, elle est, euh, elle est, elle est je trouve, très... enfin moi, j'essaye je de l'appliquer au quotidien. C'est pas toujours facile. On le, fait, on... on le fait pas tous les jours pour tous les sujets, mais au moins essayer, euh, essayer de. De, de se poser les questions, de, de comment y arriver, euh, sachant que des gens qui y arrivent, euh, y arrivent. Ben C'est inspirant et puis ça, ça, ça aide aussi à, à, à faire les choses, à se bouger. Donc, euh, il faut s'inspirer des autres, bien, bien sûr. sûr. C'est ça qu'il faut avancer. Il faut toujours, mmh. toujours s'inspirer des autres. Mais il ne faut pas reproduire ce que font les autres. Il faut l'interpréter, il faut, il faut le réinterpréter. Euh, moi, en faisant ça, euh, si j'ai pu inspirer des gens à... à, à à se relever le défi de faire un week-end choc alors qu'il n'en avait jamais fait et aller faire euh, sans borne en deux jours et, et se faire un joli parcours, une jolie boucle, ben, très bien, au contraire, et tout en campant au milieu, voilà, c'est génial. Mais il faut s'inspirer de tout euh, au quotidien. Et effectivement, ce que tu dis par rapport aux, aux autres, oui, on n'est pas les plus malheureux, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas le plus malheureux. Euh, bien sûr que j'ai euh, mes problèmes comme tout le monde, euh, mais on essaye d'éviter d'y penser, parce que déjà, ça ne nous fera pas avancer. Euh, et puis, euh, et puis euh, il ne faut, il faut pas non plus euh, penser au, au, au négatif et, et s'imaginer qu'on est le plus heureux. Ça hein. sert à rien non plus. Hein. Mais euh, en tout cas, faire en fonction de ce qu'on a. Et puis, euh, et puis se dire, euh, bah, aujourd'hui j'ai ça, j'en profite. Demain, ça ne sera peut-être pas le cas. Mmh c'est vrai, on euh... voit beaucoup sur la santé, c'est vrai que souvent je me fais la réflexion, je me dis quelle chance j'ai de pouvoir faire, de pouvoir parcourir tous ces sentiers, alors que ben, beaucoup d'autres aimeraient mais n'ont pas les capacités parce qu'ils n'ont pas toujours forcément un handicap, juste peut-être une morphologie qui ne leur permet pas, et c'est vrai que c'est une chance et d'en prendre conscience, c'est génial alors on, on arrive déjà à presque presque presque une heure euh, de, de conversation. Alors j'aurais encore mille questions à te poser, mais, mais malheureusement le temps, notre temps est compté. Euh, J'aimerais euh, savoir maintenant, qu qu'est-ce qu que, qu que tu prévois pour pour l'après euh, Est-ce que tu as d'autres euh, projets comme ça D'ailleurs, juste une petite parenthèse, tu disais que tu avais peut-être inspiré des gens. Euh, moi, tu m'as inspiré dans, dans, dans un défi que j'ai envie de, de, de mener, c'est de, de parcourir une partie du GR34 de, de Brest à, à Concarneau. Et de le faire sur le même format en fait, que, que ce que tu as fait, c'est de, de faire des étapes comme ça, en sachant pas trop où je vais atterrir, et puis de le faire en collaboratif, donc s'il y a des gens qui ont envie de participer euh, sur les, les jours où je le ferai, enfin, voilà, j'aimerais bien, bien monter ce, ce projet-là, alors je ne sais pas exactement quand, mais, mais j'ai cette idée-là, donc oui, tu as inspiré des gens. Je, je pourquoi tu as une partie du gr 34 Par manque de temps. Pourquoi j'ai eu du gr <rire> <du VR> 34 <rire> ouais. non, bien, j ai, j ai, Au début, j'ai m'étais mis de, de le bon rêve, au départ. De Morlaix à Concarneau. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est immense. Que je crois que de Morlaix à Concarneau, il y a, a peut-être 600 km. Et, euh, et du coup, Concar, beaucoup... je crois que 2000, euh, entre 2005 et 2008, c'est ça, ça oui, 2500 km, ouais, euh, c'est mais... immense. Mmh. Mmh. Donc, oui, oui j'aimerais bien le faire, euh, le faire en entier, mais, euh, mais par manque de temps. Euh... <rire> Donc, j'ai freiné, j'ai raccourci un petit peu de Brest à, à, à, à Concarneau. Et ça fait déjà, je crois, 160 km, quelque chose comme ça. Donc, c'est déjà un beau pavé. Pas mal. Euh, donc, euh, donc, oui, tu as inspiré les gens, mais j'aimerais savoir ce que, du coup, maintenant, tu prévois pour, pour l'après. Est-ce que tu as d'autres défis ouais. dans ce genre-là Est-ce que… Euh, bon, voilà. Alors, j'en ai un en tête, mais qui est un peu plus grand, évidemment. Et euh, c'est un peu le problème de, de, de ça. c'est Est-ce que je refais la même chose Est-ce que c'est bon, je l'ai fait une fois, je ne le referai pas Ou est-ce que je fais encore plus hein, la prochaine fois il y, a, il, y a, il y a toujours un phénomène de surenchère. Hein. Mmh. Voilà, c'est humain. Euh, donc oui, oui, j'ai dans un coin de ma tête euh, un projet euh, après voilà je ne m'avance pas trop parce qu'il euh, faut que je bosse un peu et puis euh, mais c'est aussi ma marque de fabrique et puis, euh, puis l'idée d'aller euh, sur le départ des courses en courant je trouve ça sympa en fait mmh. euh, le fait d'avoir euh, été à Nice euh, pour Nice Cannes en courant mmh. c'était la cerise sur le gâteau, hein, c'est ce que j'aime dire mmh. euh, et d'avoir été accueilli euh, à la fois par les maires de Nice et de Cannes, j'ai trouvé ça assez flatteur assez et assez sympa. Euh, donc, euh, peut-être ça, ça, peut, ça peut être ma marque de fabrique qui serait d'aller euh, sur des, des parts de course atypiques, évidemment, hein, mmh. euh, et pas forcément à côté, euh, en courant. Voilà. Donc, euh, je me dirigerai vers ça. Ok, parce qu'on a Guillaume Artus qui a fait euh, qui a fait la, oui. la, via, la via Alpina donc euh, on vous long. le verrez euh, donc auditeurs vous le verrez sur, sur dans une interview aussi parce que j'ai prévu de un échange avec avec un autre Guillaume du coup oui. <rire> et, euh, et, et ça c'est vraiment aussi c'est pareil un gros gros gros défi euh, un peu dans le même genre finalement Puis, tu connais ouais, Guillaume alors, ou... oui. bien sûr oui oui, ouais. oui alors je connais alors ce, ce week-end j'aurais pu être à Paris pour faire le, le Run by Night de Paris mais manque de bol je m'y suis pris un peu trop tard et je l'ai appelé, je l'ai eu par messagerie et euh, c'est vraiment complet. Et euh, comme il y avait une liste d'attente longue comme un bras, euh, bah, il ne pouvait pas, voilà, c'est ce que je comprends. Euh, c'était limité en temps, c'était, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'était 70 km à travers Paris, le départ était à 22h samedi et... Euh, le, le principe, c'était de découvrir 80, je crois, 80 monuments en courant. Donc, il y avait une C'était une course-off, hein. c'était un off que, que Guillaume a organisé et qui avait lieu euh, à Paris. Donc oui, ça transalpinéa c'est encore autre chose. Quand il a fait ça en, je ne sais plus, plusieurs mois. Euh, mais là, euh, c'est de, de la montagne. Hein. Oui. Montagne, montagne. Ce n'est pas mon truc. Moi, j'ai besoin quand même de, de, de, de, de, de courir, euh, d'avoir voilà, plus de, de plages à, à courir que... Et là, c'est des parfois et c'est moins mon truc. Pas un... ouais. Alors, en même temps, on lui travaille à la défense, hein, donc pour s'entraîner, ouais. c'est encore grave. Il d'ailleurs. Il, il, il a Montmartre. on pour la France Alpinéa <rire> en bossant à la défense Eh ben on fait l'ultra-trail euh, Montmartre. <rire> c'est ça. Ouais, ça, mais c'est une fois par an. Hein. Pas... Voilà. Il faut y aller souvent. Bon, bah, écoute, euh, merci Guillaume pour, pour cet échange. C'était vraiment très, très intéressant, très enrichissant, très inspirant. Euh, encore une fois, je mets l'ensemble des liens que, que les, les entreprises ou même peut-être d'autres personnes qui souhaiteraient euh, t'avoir comme coach sportif dans, dans la région de Dijon et ailleurs, euh, bah, s'ils souhaiteraient travailler avec toi. Euh, merci beaucoup pour, pour, pour cet échange, c'était vraiment, vraiment super. Donc euh, un grand merci. Merci. Je te, merci le toi. je te laisse le mot de la fin. Ah, si tu as quelque chose à ajouter. De... <rire> Pas bah vraiment, hein. mais si tu pars faire ton petit morceau de, de, de, de, de Bretagne, je t'accompagnerai bien sur une étape. Hein. Ah, bah avec plaisir, grand à plaisir. Part si tu veux vraiment être seul. Non, ce pas le projet. Bon, super, merci Guillaume. A bien, bientôt, merci. Encore une fois, un grand merci à Guillaume d'avoir partagé l'ensemble de ses conseils, expériences, aventures. Si cette interview t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. À partager l'interview si tu penses qu'elle peut aider d'autres coureurs. Moi je te dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à suivre Guillaume également sur l'ensemble de ses réseaux, je te dis à très bientôt, c'était François, bye bye